Bonjour à toutes et tous Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver. L'entretien Laurent. Alors... Parce que là, tu as reçu deux appareils. On a reçu des appareils qui, pour moi, sont exceptionnels. C'est vrai Franchement. Okay. Tant l'un que l'autre. Un seul sur un, je vais donner, je vais juste un petit... Un petit bémol, mais léger, je vous, je vous explique... Allons-y alors. Pour aspirer une cuisine, donc là, on a fait de la farine, etc. Ouais. dedans. Qu'est-ce que tu as trouvé comme avantage à ceci Alors, ceci, très pratique. Une puissance exceptionnelle oui, as pour aspirer. Ouais, ouais. très bonne puissance pour aspirer et pas mal d'accessoires différents. Mm -hmm. Vous avez le tout petit pour ici un oui. petit plan de travail. Je vais vous le mettre en route. Le bruit, ça, ça va. va. Il est pas en ça pleine va. puissance Il n'est hein. pas en pleine puissance. Vous avez un système boost derrière pour encore faire encore plus puissant. Mais déjà, comme ceci, vous voyez, tout part directement. Effectivement, si c'est je... assez silencieux. Et si je m'en booste, Mais il n'y a même pas besoin en fait. Non, franchement, le boost pour ici ne sert pas. Et vous voyez, vous savez tout aspirer très facilement. Je vais dire un jeu d'enfant parce que mes enfants l'utilisent très souvent. Tant que ce soit Maël ou Elliot, ils l'utilisent. Alors maintenant... Voilà. Ça, ça c'est simple. On a de la farine à terre, on peut montrer ça. Alors, on va mettre cet accessoire, euh, la brosse, avec la turbine incorporée à l'intérieur. Voilà, vous voyez, vous avez un petit système de brosse rotative qui tourne. Et voilà. Et si on en a un peu trop, on le booste. Ah oui, ah, vraiment, dans le joint du carrelage Dans le petit joint, on a fait un petit coup de boost et tout est parti. Autre système pratique avec ceci, vous avez de la poussière en dessous d'un meuble, en dessous d'un lit. Vous avez un système très facile ici, juste derrière, qui se plie et vous savez aller aspirer en dessous des lits. Autre système pratique pour ceci aussi, vous mettez la petite, euh, le petit embout et si vous avez des toiles d'araignée en hauteur, vous savez passer les reprendre directement. Voilà. Et troisième accessoire, en plus, si vous avez des animaux, comme moi j'ai. Un, un fauteuil, chien, un fauteuil un en tissu, tissu, par exemple. Un fauteuil en tissu. Vous clipsez, vous avez le même système de petites brosses ici. Voilà. Très pratique. Il fait tout. Alors Laurent, euh, alors ça, enfin, voilà, je m'en suis pas caché, c'est un appareil que moi j'apprécie, je l'ai sans fil, je sais que c'est un truc où les ambassadeurs ont dit ouais c'est génial, voilà. euh, ça aurait été peut-être mieux sans fil, mais voilà, maintenant qu'il est raccordé au niveau du fonctionnement, est-ce que tu as trouvé un avantage Superbe, superbe parce que c'est vraiment le système tant aspirateur nettoyeur le 2 en 1 qui est très pratique. Dès que vous n'avez pas envie de laver l'habitation à grande eaux tous les deux jours, vous avez des enfants qui jouent, on renverse des accessoires par terre, on a des, des saletés, on a, on a un chien, on a un chat, on peut avoir d'autres animaux, il y a toujours des poils. Et on n'a on a pas envie de, de commencer à sortir tout, et bien on prend son bisseul. Voilà, effectivement, comme Thomas disait, le seul petit Bémol que moi, personnellement, si je devais refaire l'investissement, je le prendrais sans fil pour, pour avoir l'aspect un peu plus pratique de pouvoir le déplacer. Après, bon, il y a un bon système, de, il y a une belle longueur de câble. Vous voilà, bloquez, on sait le mettre dedans. Vous bloquez le petit câble là pour pas qu'il traîne. Et oui, on va, on va vous faire une petite démonstration. Très... Maintenant, la, la différence, c'est que tout à l'heure, avec l'aspirateur, il y avait de la farine. Maintenant, voilà. on va mettre du café. On va mettre du café avec que du lait. Voilà. Voilà. voilà, ça c'est un accident qui peut arriver. Qui peut arriver Et on du lait ou bien quoi. On le met en route. Et on peut y injecter grâce à cette petite manette ici en dessous, on y injecte de l'eau avec du produit nettoyant en plus. Et vous voyez tout a disparu et tout est nettoyé. Donc, vous allez voir, d'ici 4 à 5 minutes, tout sera sec, nettoyé. Le produit sans le propre. Bon, le, le propre. Tout à fait, sans le propre. Et vous voyez, il n'y a plus la moindre trace du lait ou du café. Pour le système de nettoyage de votre cuve, hyper pratique aussi, il suffit juste de la déclipser. Et on sait, on va jeter cela. Et vous allez jeter ça dans vos toilettes ou dans votre évier, ça dépend. Et vous avez un système de filtre incorporé à l'intérieur. Donc je vais dire un accessoire indispensable à avoir chez soi. On a pas mal d'amis qui sont venus manger à la maison de la famille et tout, qui ont vu ça. Ils ont tous eu la même ré réflexion, il nous faut ça à la maison. Parce que c'est franchement un des accessoires. On dit merci, euh, nous les ambassadeurs, d'avoir reçu cet accessoire-ci. Euh de bicelles. Alors anne lynne on a... entrée plat de dessert, c'est fait. On va quand même nettoyer avant de partir. Un petit peu, oui. Euh, donc là, tu as le bicelle, qu'est-ce que tu en as pensé Alors au tout départ, euh, je n'ai pas trop trop accroché. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai trouvé euh, assez lourd, assez bruyant, et le fil m'a très vite embêté. Mais après 2-3 utilisations, j'ai trouvé ça euh, bah, évidemment de moins en moins lourd, et euh, le bruit, je ne l'entendais plus. Le fil, j'ai commencé à savoir comment le placer pour qu'il me gêne le moins possible. Donc maintenant, c'est. L'utilisation, tu bien Voilà, c'est ça. Tu le conseilles, vraiment, ce genre de produit Je produits? le conseille, oui. J'aime bien cuisiner. Je cuisine euh, assez souvent. Et voilà, comment je Donc là, voilà, il y a, il y a <rire> du café partout. Donc allons-y, on va tester, voir si ça, si ça fonctionne. Alors Adeline, le Bicel ne va pas sur le plan de travail, il va à terre. On a fait du latte à on a une catastrophe de cacao. Comment tu trouves cet aspirateur flex de chez Rowenta Alors c'est assez sympa parce que justement, on peut l'utiliser en aspirateur à main. Du coup, euh, ben voilà, ça va nous permettre ici de nettoyer ce qu'on n'a pas su nettoyer avec le Bicel. Tu as trouvé des inconvénients, des avantages à ce type d'aspirateur L'inconvénient, c'est qu'il ne reste pas debout. Donc si je suis occupée à faire autre chose en même temps, je ne sais pas le poser. Euh... Il y a le chargeur mural, mais voilà. vous ne l'avez peut-être pas encore. Il, un... est, il est en haut. On oui. en a mis un en haut, un en bas. Et, euh, et voilà, sinon, l'avantage, la, déjà, c'est que tous ces petits embouts-là se, se mettent directement sur les, sur les, sur les brosses. Voilà, sur les, sur les sur les voilà c'est ça. Donc, on n'est pas obligé de trouver où, va, où on va ranger euh, <coughs> tout ça. Voilà. Et le côté, le côté flex ici, comment tu as trouvé C'est super pratique. Ouais. C'est vrai que celui que j'avais euh, ne fait pas ça. On a mis les meubles en hauteur ici pour justement avoir cette facilité-là. Malheureusement, l'aspirateur qu'on avait, euh, malgré tout, euh, n'allait pas bien en dessous des meubles. Ok, et on s'est évidemment voilà. démonté oui, pour, voilà, euh, démonter pour euh, entretien. Ouais. Bon, on va déjà faire un petit test avec le cacao, voir oui. si ça aspire relativement bien avec l'aspirateur. Donc aspirateur main et aspirateur donc, oui. euh, balai en sol. même temps, sol. Le bruit, comment tu trouves C'est léger. C'est léger. Hein, c'est vraiment ouais. léger, oui. Tu utilises la fonction power, la fonction boost Ça m'arrive de le faire, oui. Alors Louane, on a, on a bien cuisiné. Oui. Dis-moi un peu. On a reçu, on va ici un peu entretenir ta, ta cuisine. On va en tout cas montrer un peu ce que tu as reçu. Dans les deux, lequel tu le trouves le plus pratique, lequel tu t'en sers vraiment Alors. ou que tu conseillerais éventuellement Mais je, je me sers du Roventa tous les jours. Tous les matins, c'est les garçons qui le font. Il passe l'aspirateur dans toute la maison. Donc il y a une facilité, elle n'est pas lourde, une facilité d'entretien de, et surtout ça peut passer en dessous de, de oui, mon canapé. Le... Moi, as le bras. Et alors, comme tu as remarqué, j'ai déjà accroché l'ustensile. Oui. <rire> comme ça, je dois pas le chercher. Hop, et voilà. Et tu passes. Euh... Et je passe. Non, mais il est super puissant, il est facilement manipulable. Donc Celui-là, c'est un... Euh, je me sers pratiquement plus du grand aspirateur, pour te dire. Le boost, tu t'en sers ou pas Oui, je m'en sers du boost. Quand je dois aller dans les petits creux que je ne suis pas sûre d'avoir. Oui. Alors, au niveau autonomie, euh, il dure 20 minutes, mais comme je le recherche à chaque fois, et que j'aspire pas vraiment 20 minutes d'affilée, euh, j'ai jamais de problème. Je serais le seul défaut. Que je pourrais les trouver. c'est il, il, il, euh, il arrive avec une base qu'on est supposé accrocher au mur avec des pas envie vis. de faire un dans le mur j'ai pas envie de faire des trous dans mon mur. Donc il est contre contre là-bas un meuble. C'est le seul des avantages. Ils auraient il pu il trouver. pu tenir debout comme ça. Oui, voilà. ils auraient pu trouver une base, un peu comme euh, ici le bicelle est bloqué par par une fonction. Oui, oui. Il, il, là aussi, je l'utilise deux fois par semaine. Je n'utilise plus de serpillère. Il est facile d'entretien. donc, on a. Voilà, donc ici je l'enlève. Il paraît que tu aurais déjà passé le réservoir au lave-vaisselle. J'ai passé le réservoir au lave-vaisselle que je trouvais très très cracra. Euh, j'ai passé le... alors ah pas tout hein. J'ai passé le réservoir, le truc qui va à l'intérieur. Oui. T'avais passé le filtre aussi Ça. C'est pas ça. Ah, je... Alors le filtre j'ai pas passé au, au réservoir. Le filtre il s'achète ou pas Oui. Ah. Parce que je me suis dit euh, au jour où il sera trop vieux, euh, j'ai passé tout ça au réservoir pour le désinfecter une bonne fois. Euh, je l'ai ressorti sans problème. Donc je sais, je sais pas. Je vois. Je... Donc je pense que ça peut. Et alors souvent après le nettoyage, ce que je fais, c'est que je le mets sur sa base avec euh, le petit pichet d'eau. Oui. Pour le rincer, je le laisse tourner. Ça toute crasses. Et au, au niveau de la puissance, euh, voilà, tu utilises de l'eau normale ou tu mets des produits dedans Alors je, je fais les deux. Une fois par semaine, je mets le produit Bicel. Oui. Euh, Qui ne mousse pas tellement. Sont oui, il faut pas que ça mousse, oui, tout à fait. Euh, je, je me pose la question pourquoi il ne faut pas que ça mousse Parce que sinon, tu vas avoir beaucoup trop de. dans ton réservoir, il va arriver trop vite à saturer. Ah, c'est ça. Alors, ça m'est déjà arrivé. Je, la première fois, je n'ai pas compris. Ça fait un boucan monstre. Et alors, plus rien de monstre. Et ça ça s'arrête. Je n'ai pas compris. j'ai compris que Le réservoir était plein. Était plein voilà. Donc, toi, tu conseillerais, au niveau du bruit. Euh, parce que c'est vrai, effectivement. Bah, c'est pas le plus silencieux, hein. Ça j'avais déjà voilà. dit, mais, mais c'est bon, efficace, efficace. Donc on peut pas tout avoir. Non, je vraiment pense. le. Voilà, donc on peut vraiment pas tout avoir. Il est facile euh, ici, il est, quand le tient ici, il est vraiment pas lourd. C'est fait pour, je pense. Euh, et donc une fois par semaine j'emploie le produit, puis une fois par semaine juste à l'eau. Euh, et ça fonctionne très très bien. Le réservoir je le remplis à fond et euh, donc je suis vraiment c'était une découverte, super achat.